Bonjour, nous allons découvrir aujourd'hui et tout à l'heure un mini piano fait à base euh, euh, de Arduino et ce mini piano fonctionne avec euh, un programme écrit en utilisant Arduino. Oh. Et on va essayer de décortiquer un peu comment ça se présente avant de passer eh, à la figure, comment nous avons effectué les circuits, comment le montage a été effectué et comment nous avons obtenu tout ça. Là. Et nous, nous allons aussi vous donner quelques détails euh, sur euh, le programme que j'ai écrit et qui m'a permis euh, de réaliser ce petit piano. Allez, cette partie. La première des choses que je vais parler, c'est des circuits que je vais vous présenter ici. Les circuits, c'est ça les circuits. Vous allez voir que le circuit est un peu dépassé, mais ce n'est pas ce que vous voyez. Au fond, même tout est rattaché ici. J'ai ici mon Arduino, ça c'est ce qu'on appelle... Arduino que j'ai utilisé. Um, ici, j'ai le pot euh, comment le, potentiomètre, le potentiomètre qui est connecté à une résistance de valeur de 220 volts et 220 ohms et qui est connecté au pin 9. Le pin 9 est le pin qui est aussi uh, au niveau de Arduino. Et par qui j'ai défini au niveau de mon programme et qui, et, et qui doit recevoir par exemple le, les, les, les, les choses, comment les commandes. Le pin 9 doit recevoir les commandes et exécuter à partir de mon Arduino. Arduino utilise euh, le micro le microprocesseur qui s'appelle euh, Atmega 328P. Maintenant, mon potentiomètre connecté à mon, euh, comment l'appelle ça en français, le speaker. Et, et l'autre sortie est connectée um, à Ground. Maintenant, ici j'ai les push-bottom, les switches. Push switch et, uh, switch à, quatre, à quatre entrées. Et le premier connecté au pin 7 et le 7 se trouve quelque part ici, le second est connecté à 5 volts et vous allez constater aussi que le 5 volts est ici au niveau de l'Arduino et le troisième est connecté au, au, au ground, mais le quatrième n'est connecté à rien, il faut savoir que le X tout, partout où vous voyez le roi, ça veut dire qu'il n'y a aucune connexion et à mon niveau, si tu ne mets pas le coin, la cour, coin, ça veut dire que ton circuit ne va pas marcher. Parce que le système, lorsque tu vas commencer par simuler le, ton circuit, et ça va te demander à quoi tu attaches à cette partie si tu n'as si pas mis de poids. Donc, c'est obligé mette de mettre de quoi pour signaler au système que nous deux, de ne rien exécuter à ce niveau. Parce que ce n'est rattaché à rien. Donc, à ce niveau, j'ai au total cinq switches. Et à chaque switch, chaque switch est connecté à une connexion non directe avec l'argument hum, Maintenant, euh, je vais vous montrer le. Ça, c'est. Hum, le montage là me permet d'obtenir le PCB, par exemple, le bord que vous trouvez dans votre portable, le bord de circuit, je veux dire, donc c'est à peu près. Et je peux voir ça sous forme de 2D et c'est ça, sous forme de 2D ou encore, je peux voir ça sous forme de 3D et voilà, c'est ça, le 3D de mon circuit et c'est le circuit bord qui se trouve ici, il suffit de lancer la commande et on va me l'envoyer et j'ai mes, mes switch ici, mes, mes, mes push mais yeah. donc il suffit que je pousse ceci, ceci, je tiens tous les sons associés à ces switches-là, qui est défini dans le programme. Tout à l'heure, nous allons passer dans le programme et vous allez voir, que les sons que vous allez entendre lorsque le montage serait fait seraient au fait la réponse de la fréquence associée à chaque bouton, dont la sortie ou soit le port d'exécution et le port 7 qui se trouve au niveau de, l de mon Arduino. Nous allons essayer de voir le code. Voici c'est le programme qui se trouve ici. Dans mon programme, j'ai défini quoi? Euh, j'ai essayé d'écrire en, en anglais pour ceux qui euh, sont bon anglais. Ici, j'ai défini, define the frequency response for each form. So, euh, ça, c'est le premier bouton que j'ai défini. Et vous allez voir les valeurs, ça c'est la fréquence. Et mon, ma fréquence que j'ai définie ici, c'est en hertz. Euh, et vous allez voir qu'au fur et à mesure que votre fréquence, la valeur de votre fréquence devient élevée, le son que vous allez obtenir devient fil. Nous prenons par exemple la radio FM ou AM que nous utilisons à la maison, la radio récepteur. La plupart de ces radios utilisent euh, une fréquence euh, supérieure ou égale souvent à 88 GHz, 88 MHz plutôt. Donc, vous allez voir que vous changez sur votre radio les bandes. Et les bandes, on dit souvent, vous allez, il y a des radios, vous allez trouver 88.5 FM. Ça, c'est la fréquence. Et tout est défini pour pouvoir euh, faire quoi? Filtrer la fréquence pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais à mon niveau ici, et sachez que la radio ne peut jamais fonctionner avec les petites fréquences que nous avons ici. Il faut que la fréquence soit tellement élevée. Donc, c'est pourquoi vous allez entendre le son ici parce que les fréquences sont faibles et ces fréquences ils donnent un signal. Le signal, c'est ce signal que vous allez entendre lorsque le circuit serait prêt donc nous avons aussi aussi ici bon la valeur que j'ai utilisé c'est euh, 294 Hz ça le son associé à ceci est un peu et n'est pas tellement fin ceci tend vers un peu fin ceci est n'est pas oh, non ceci est, c'est la base et maintenant plus que j'augmente la fréquence, le son devient fin et ça veut dire que 440 Hz devient plus fine que 392, plus fine que 330, plus fine que 262, ainsi de suite. Maintenant ici c'est les switches, les bornes. Les, les euh, ce que je vous ai montré au niveau de circuit en ce niveau ça, c'est ce qui se trouve là-bas. Et vous allez voir que chaque switch est associé, est connecté avec une résistance. Ici, la résistance que j'ai utilisée a pour valeur 10 kilo -ohm. Donc, euh, puisque j'ai ici cinq switches, j'ai aussi cinq, cinq euh, résistances de valeur 10 kilo chacune. Euh, aussi, je, ce que je vais vous rappeler, aussi le potentiomètre que j'ai utilisé ici est connecté à une seule résistance R2 euh, de valeur 230 ohms. Retournons sur euh, notre programme. Maintenant ici, après avoir défini tout ceci, il faut définir le variable. Le variable ici que j'ai défini, c'est le speaker. Le speaker, c'est-à-dire que la, la pin par laquelle le, tout et, et tous les signals là, tout, ça, là, va vont s'exécuter. Donc, ici, j'ai défini cette constante variable comme étant la pin 9. Ça veut dire que lorsque je vais exécuter, et tout les, tout ce que, toutes mes, mes, et mes conditions ici vont s'exécuter à travers la pin 9. Maintenant, j'ai alors défini la constante. Euh, bon, ça, c'est le premier bon, C, qui, a, qui est encore plus, et dont le, le son est encore est large par rapport aux autres pins, aux autres bonnes. Comme je vous ai montré déjà sur la figure, le circuit. Donc, j'ai défini le premier comme étant 7, button pin connected to the Arduino, you know ça veut dire que avec l'Arduino, quand je prends mon Arduino, le, le button, ce button doit être connecté à la pin 7. Le button D doit se connecter au pin 6. Il doit se connecter au pin 5. Et il, G doit se connecter au PIN 4, A doit se connecter au PIN 3. Maintenant, au niveau de Serap, il n'y a rien à faire ici. Don't need any Serap here. No Serap needed. don't function set output. So, on n'a pas besoin de faire quelque chose ici, puisque tout ce qu'on a besoin, a déjà existé, existe déjà à, au niveau de, de Define um, Directives. Maintenant, qu'est-ce que mon loop fait? J'ai utilisé le while loop. Euh, si vous avez déjà une fois utilisé le Arduino, ah, you know, vous allez voir que le digital raise um, vous permet de lire tout ce que toutes les constantes que vous avez définies si haut donc le digital mon mon loop dit que euh, digital white digital, digital read the button si tone speaker not si so ça veut dire que lorsque le, ceci là est, est, est, est appuyé que le tone associé au pin 9 si vous n'avez pas oublié, le speaker est, cette variable, speaker est associée au pin 9. Et je vais vous montrer ça encore. Um, c'est ça qui est à ce niveau. Maintenant, note-ci. Note-ci, c'est la fréquence associée que nous avons eh, définie et qui est associée avec euh, notre, bon, note-ci, c'est ça qui est ici. Note-ci. Et a pour valeur 262. Donc, lorsque je vais appuyer, le tone va faire sortir une, un signal de fréquence 262 Hz. Ainsi de suite. De la même manière que j'ai défini le, le premier, je vais le faire exactement aussi pour les quatre restants. Et maintenant, à la fin de mon lot, qu'est-ce que j'ai dit? no tone speaker, c'est-à-dire que si je finis d'appuyer, que je ne puisse pas avoir un tone. Stop playing if all buttons have been released. Donc, ça doit, c'est-à-dire que cette fonction à ce niveau, et si j'appuie et je relève mon doigt, c'est que ça doit cesser de, de, de sonner. Si j'enlève ceci, ça veut dire que, et si j'enlève je, si ça, supposons que je supprime cette ligne-là et j'exécute mon programme, j'appuie, ça, ça donne le signal, je soulève mon doigt, ça peut continuer par donner le signal. Parce que je n'ai pas dit à mon programme que, ok, arrête de donner le signal lorsque je, je soulève mon doigt. Donc, c'est un problème, il faut effectivement définir cette fonction-là en ce niveau, cette commande-là en ce niveau. Maintenant, euh, nous allons passer euh, maintenant la, au circuit même, comment nous avons réalisé notre circuit. Avec euh, le début, vous allez voir euh, un peu clair comment le montage a été fait, donc ça c'est mon Arduino, ça c'est le euh, potentiomètre, j'ai la résistance de 220 ohms, 230 ohms, j'ai la résistance de 3 et de 10 ohms, de 10 kilo ohms, les cinq résistances sont de 10 kilo -ohms qui sont connectés de, euh, de switch au, au ground. Et maintenant, chaque switch, comme vous l'avez vu dans le programme, doit aussi se connecter à l'Arduino et, et au pin associé à chaque switch. Bon, ici, ce que vous voyez couvert en tête avec euh, le blanc, c'est un microphone. Euh, je pense que microphone, il a... que j'ai utilisé, mais le son n'est pas élevé. Et quand j'appuie, comme c'est un peu petit, ça ne me donne pas ce que je veux exactement. Donc, j'étais obligé d'utiliser un gros euh, baffle, et ce qui me permet que vous puissiez entendre le son euh, que j'ai ici. Donc, maintenant j'ai mon petit piano qui fonctionne normalement, et à base d'un programme, et bon, et tu peux jouer. OK? Donc, c'est intéressant, non? N'oubliez pas aussi surtout de vous souscrire sur cette page. C'est important parce que ça nous donnera aussi euh, la joie de faire encore d'autres choses plus claires et qui nous aideront tous à comprendre aussi euh, une partie de la technologie. Nous avons besoin. Donc, Ici, j'essaie d'exécuter toutes les commandes. Vous allez voir au niveau de la, de la dernière ligne que je vous expliquais, là où est la commande note et entre parenthèses speaker, S'il n'y a pas ça, lorsque tu appuies et tu euh, soulèves ton doigt, ça va continuer par sonner. Maintenant, vous allez voir qu'en ce niveau, nous sommes en train de manipuler le potentiomètre. Le potentiomètre fait quoi? Il est, le potentiomètre est, est construit avec, avec, en utilisant une résistance. Et cette résistance va vous permettre de faire quoi? Cette résistance euh, permet d'augmenter la tension ou de diminuer la tension. Et le voltage, je dis, je dirais. Donc avec euh, ça. Et ça vous permet de diminuer ou d'augmenter le voltage qui passe dans le circuit. Donc, euh, la résistance totale de notre potentiomètre est égale à 10. Vous allez voir que lorsque vous tournez, vous allez voir qu'en tendant vers zéro, le son diminue, exactement. Le son diminue. Euh, comme vous pouvez le constater, euh, en ce niveau, euh, j'ai essayé de faire quelques manipulations en ce niveau. Vous allez voir que je vais diminuer euh, le tourner le, le potentiomètre. Et lorsque je le tourne complètement, je n'aurai aucun son, mais ce n'est pas que ça ne sort pas, mais ça veut dire que la résistance est faible, est tellement euh, élevée, ou la résistance est tellement faible, le son qui sort doit être faible. Donc, il faut augmenter la résistance pour que vous puissiez entendre. Aimez cette vidéo, partagez-la, et n'oubliez surtout pas de vous souscrire pour... de prochaines vidéos qui seront très intéressantes. Nous allons prochainement travailler avec les, les sensors. Nous allons vous expliquer aussi comment les sensors eh, marchent. Ce n'est pas de la magie, il n'y a rien de magie dedans. Et, il suffit d'utiliser eh, les, les transistors, euh, en, euh, bon, les transistors c'est une expression en anglais. Le transistor est, construit le système et votre sensor marche exactement. Merci. N'oubliez pas surtout de vous de d'aimer, de partager et de vous abonner à ma page Voice World Voice. Merci.